Bonjour à tous, et bienvenue dans cette dernière vidéo d'une série de 4 sur la loi. Aujourd'hui, nous allons critiquer la procédure législative. Et la critique par laquelle je voudrais commencer, c'est la critique du nombre de décideurs. En tout, on a 343 sénateurs, 577 députés, une cinquantaine de membres du gouvernement et un président de la République. Bref, en tout, on est à moins de 1000 personnes. Donc si on fait un rapport entre les décideurs désignés par la Constitution pour agir dans la loi, et le nombre de citoyens, on est à 1 sur 67 000. C'est extrêmement faible. Si vous avez déjà vu mes précédentes émissions, notamment Demos épisode 1 sur la séparation des pouvoirs, vous pourriez vous dire que là, je vais parler du pouvoir de l'exécutif sur le législatif, comme quoi bah, l'exécutif, dans la procédure législative, aurait beaucoup trop de pouvoir par rapport au législatif. Et oui, c'est vrai, l'exécutif a trop de pouvoir. Mais dire ça, c'est oublier que les hommes politiques au pouvoir, en général, ont trop de pouvoir. Alors oui, évidemment, l'exécutif a trop de pouvoir. Le fait qu'une trentaine de membres du gouvernement puissent outrepasser complètement les assemblées, c'est quand même problématique. Mais le vrai problème, selon moi, c'est que un millier de personnes sur 5 ans puissent décider de tous les domaines. Et ça, c'est un problème pour tous les citoyens, surtout quand ça se fait complètement contre leurs intérêts. Alors pour essayer de justifier cette état de fait, les hommes politiques, utilise en général deux grands arguments. Alors il y a celui de la compétence et celui de l'efficacité. Pour celui de la compétence, on y reviendra plus tard, mais c'est un sujet très intéressant et je pense vraiment le traiter dans une prochaine vidéo ou dans une prochaine série de vidéos. Par contre, sur l'argument de l'efficacité, je vais y revenir aujourd'hui parce que pour moi, il y a un énorme problème. Pour justifier le faible nombre de décideurs, on nous explique que tout simplement, si on met plus de décideurs, les débats vont s'enliser, que ça va durer des plombs, pas grand-chose, et que du coup il faudra un pouvoir mis entre assez peu de mains pour que justement ce débat soit beaucoup plus court et qu'on puisse agir beaucoup plus vite. Le problème, c'est que le débat, c'est le principe même de la démocratie. La politique, en démocratie, elle sert à arbitrer les conflits. Des conflits qui existent. C'est normal, on est dans une société, il y a plein de gens, c'est logique qu'il y ait des intérêts qui divergent et du coup qu'il y ait des conflits qui naissent. Et donc tout l'intérêt de la démocratie, c'est justement de pouvoir faire exister ces conflits, les faire s'exprimer dans un débat public pour ensuite pouvoir décider en faisant des compromis entre les différents acteurs. Et c'est pour ça que normalement, la politique, c'est faire discuter des gens. Pas imposer des décisions à une population avec qui on ne discute pas. Après, moi je suis pas contre l'efficacité du pouvoir par principe. Dans certains cas c'est nécessaire, en cas de crise, c'est logique qu'on puisse agir rapidement. Euh, dans ce cas-là, on n'a pas trop le temps de la réflexion, du coup on agit puis on réfléchit ensuite. Mais le souci, c'est que la 5ème République française, c'est un régime de crise. Et là je parle pas de l'article 16 de l'état de siège, de l'état d'urgence et tout ça, hein. je parle de l'état ordinaire des institutions. Parce que tous les mécanismes que j'ai expliqués dans l'épisode précédent, les pouvoirs de l'exécutif sur le législatif, avec ce moyen d'outrepasser tout le temps les assemblées, et ben ça, c'est un mécanisme clairement de crise. C'est pas du tout un mécanisme qui devrait être utilisé pour des lois ordinaires. Et pourtant, dans la 5 République française, c'est le cas. Mais en plus, au-delà de cette efficacité nécessaire en temps de crise, il faut quand même se poser la question de qui décide qu'on est en temps de crise. Et bien là, ce sont les mêmes, ce sont ces mêmes décideurs qui vont décider qu'on est en état d'urgence, en état de siège, en temps de guerre, ou bien euh, qui déclenche l'article 16 de la Constitution. Et bien, tout ça, ce sont les mêmes gens qui vont profiter de ces pouvoirs-là, qui décident qu'il faut les mettre en place. Et pour décider qu'il y a une crise, comme pour tous les autres domaines, c'est une poignée de personnes qui décident seules pour toute la population. Et c'est pour ça que je dis que la République République, c'est pas un régime démocratique. Moi je pense que c'est un régime d'urgence permanente. Après, historiquement, ça s'explique. Parce que la constitution de la 5e République, c'est une constitution du 4 octobre 1958. Donc une constitution qui a été mise en place en pleine guerre d'Algérie. Donc c'est normal qu'en temps de crise, on met en place une constitution de crise. Après le problème, c'est que maintenant on est en 2016, donc faudrait peut-être changer ça. Mais le problème dans une constitution qui met en place un pouvoir extrêmement efficace, c'est que ça peut dériver vers un pouvoir extrêmement autoritaire. Et c'est vrai que les alertes répétées des associations de la société civile euh, sur par exemple les violences policières, qui ne sont pas du tout prises en compte par le pouvoir, euh, ça c'est quelque chose qui va plutôt dans le sens d'une dérive autoritaire de la Vème République. Alors je sais pas si le pas est franchi, mais en tout cas c'est vrai que c'est une question qui se pose. Maintenant, revenons à la procédure législative. Pour moi, le fait de mettre des délais longs, de faire plusieurs examens d'une loi, ça c'est nécessaire. C'est-à-dire que c'est essentiel de, de débattre, de dialoguer, pour pas prendre des décisions débiles et hâtives. Mais dans le système français, il y a de nombreux problèmes. Le premier, c'est évidemment ce dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, c'est-à-dire que le gouvernement peut complètement casser ses délais et réduire le nombre d'examens. Le deuxième problème, c'est le fait que les députés soient élus par circonscription et pas au niveau national par scrutin de liste, et pour 5 ans renouvelables. Donc, le fait qu'ils soient obligatoirement issu de gros partis, et le fait qu'il soit là pour beaucoup trop longtemps. Ensuite, le fait que les sénateurs soient élus pour 6 ans au suffrage restreint, et pour exactement les mêmes raisons. Bon, alors il y a d'autres problèmes, mais alors pour moi le problème principal, c'est vraiment le fait que pour un citoyen qui ne fait pas partie de ces 1000 décideurs, eh bien il n'y a aucun moyen d'intervenir à aucun moment dans la procédure législative. Mais après, finalement, la moelle de la procédure, avec ses débats, avec ses plusieurs examens, ça, ça peut servir de base à un nouveau système. Et ça, justement, c'est ce qui est réfléchi en ce moment, non pas par des politiciens, mais par des citoyens. Mais alors de quoi discutent les citoyens qui voudraient mettre de la démocratie là-dedans Bah ben, ils vont parler de révocation des élus, déjà. Mais ils vont aussi pouvoir parler de démocratie liquide, pourquoi pas de démocratie directe, ou alors de fonctionnement par formation de panel, ou de tirage au sort de certains citoyens pour euh, les mettre au pouvoir, euh, les mettre euh, dans le parlement ou dans un gouvernement, mais tout simplement certains peuvent parler juste de la possibilité qui ne nous est même pas offerte d'aller tout simplement euh, en séance poser des questions au gouvernement sur la politique qu'il met en place. Alors évidemment il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais pour aller vous renseigner un peu plus, j'en ai déjà dit quelques-unes sur ma chaîne, mais vous pouvez aussi aller voir la chaîne de Tani Caligula, qui parle aussi de ces questions, ou la chaîne du Zul, pour la même raison. En tout cas pour moi, cette série de vidéos sur la loi est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la suite, portez-vous bien, et au revoir.